Salut tout le monde, c'est Jacker et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera un speedrun de Super Mario 64. Alors bon... Euh, je sais que c'est que la troisième vidéo que je sors sur ma chaîne et que déjà c'est pas un des concepts que j'avais expliqué à la base mais... Euh, comme je l'avais dit, je vais sortir des vidéos sur un peu tout ce qui me plaît et c'est vrai que... Mario 64 c'est un des jeux avec lesquels j'ai grandi et que je trouve hyper cool. Et je me suis mis il n'y a pas si longtemps que ça à le rené, ça fait deux semaines à peu près. J'ai pas un temps de ouf pour dire je le fais en 16 étoiles. Et en 16 étoiles le record du monde c'est 15 minutes. Là ce qu'on voit sur mes splits à gauche, donc c'est mes meilleurs temps pour chaque segment. Donc en les combinant ça fait 29 minutes. Sachant que mon record pour l'instant en une seule partie, donc. En faisant des... mes meilleurs segments à chaque fois On est à un peu plus de 35 minutes Mais bon Moi ça me fait kiffer oh, Très bien On part sur un reset <rire> D'habitude je ne suis pas aussi mauvais quand même à recommencer Bon sachant que ça va être une run Là j'ai recommencé parce que j'ai vraiment fait de la merde Et ça aurait bousillé mon Mon temps pour rien Mais euh, ça va être une run euh, Que je vais pas recommencer 15 fois Donc euh, même si je fais de la merde à Des moments bon bah Je continue et puis c'est pas grave À moins de vraiment faire un temps euh, Au dessus de 45 minutes Je pense que je vais quand même euh, uploader la vidéo ne serait ce que pour voir euh, si j'ai bien réussi à, à faire la capture et euh, savoir si jamais ça peut intéresser intéresser quelqu'un après ce après cette vidéo là je reposterai que si je bats mon bébé ou si je bats la dernière euh, le dernier record que j'ai fait en, en vidéo peut-être On peut-être que je referai plus <rire> Ah merde. Là en fait pourquoi je suis tombé tout à l'heure et que là je retente encore le truc sur le côté, c'est parce que j'essaye de faire ce qu'on appelle le Lucky Tu Skip. Donc c'est passer le, le tuto où le mec euh, le, le Tu t'apprend, à tirer de la caméra. Ça peut faire gagner 5 secondes à peu près. D'où euh, le fait que j'ai 5 secondes de retard sur mon, mon meilleur segment pour l'intro. Si jamais il y a des gens qui se posent la question, je joue sur émulateur, euh, donc Project 64 avec euh, une manette de PS4 <rire> et la version euh, américaine du... Mais si je dis pas de conneries, mon Project 64 est en version 2.3.2 euh, euh, C'est pas cette version là qu'il faut pour, euh, pour enregistrer son score sur euh, speedrun.com ça pour le kiff, après on verra plus tard si jamais j'ai envie d'enregistrer de... mon score quand il sera un peu mieux que ça quoi. Bon, pour vous dire j'ai commencé il y a deux semaines, il y a deux semaines je faisais à peu près 1h56 pour euh, finir les 16 étoiles. Euh, bon, 1h56 ça, je l'ai fait qu'une fois c'était pire Run en même temps c'était la première quoi donc voilà une fois que j'ai fait la route, connaiss... il y a plein de trucs que je connaissais pas. Il y a plein de trucs encore que, que je connais pas bien. J'apprends un peu tout le temps. Surtout que je rate pas énormément. C'est un peu ça le problème avec moi, c'est que j'aime pas me bouffer des tutos. <rire> euh, tout ce que je connais de, de Super Mario 64, c'est quand j'y ai joué quand j'étais gamin, et je regarde les runs de Super jd 64. Si y en a qui connaissent, c'est la chaîne secondaire de Mister JD. Et euh, si vous connaissez pas, allez jeter un oeil au moins à sa chaîne principale. Mais euh, voilà, du coup. Ah putain, tout ce que je connais, c'est euh... C'est ce que j'ai vu sur Terrain, ces nuit C'est sont super cool, je vous conseille. Et il est bien meilleur que moi. Donc si vous voulez voir du skill, allez plutôt par là. <rire> Alors je vais essayer d'être bon quand même. Faut que je fasse honneur, j'ai des potes des potes runners, je leur montre ce que je veux. Ils ont annoncé au Stunfest que l'année prochaine je venais runner Mario, J'avais pas encore commencé. <rire> 4 minutes avant de rentrer à nouveau pour la troisième étoile c'est plutôt bien enfin c'est plutôt bien c'est euh, c'est dans mes temps parce que là en fait je vais être obligé d'attendre euh, l'autre guignol <rire> il va mettre à peu près une minute 30 à monter donc un peu moins je crois mais enfin voilà du coup je vais rester dans mes temps normalement il n'y a pas de raison que, euh, que ça foire Merde d'habitude j'en profite pour tester un glitch euh, quand je fais la course en plus, parce que j'ai le temps c'est un glitch qu'il faut que je maîtrise si je veux réussir euh, plus rapidement la, la première étoile même. parce que oui euh, c'est pas les étoiles forcément les plus optiques que je prends euh, déjà parce que je commence euh, et donc il euh, y en a certaines euh, qui sont plus rapides mais que je galère à faire il y en a d'autres que je connais pas aussi probablement parce que euh, je suis je, comment, je suis pas une route préétablie. Euh, je m'inspire un petit peu fin de certaines routes que j'ai vues euh, chez Mister GD, parce que du coup, euh, du coup voilà, c'est un petit peu ancré dans ma mémoire. Un petit, euh... Mais euh, j'ai essayé de faire ma route à moi, je la modifie au fur et à mesure. Déjà, elle ne ressemble, ressemble pas énormément à celle que je faisais quand je faisais 1h56. Tu me diras heureusement, parce que si je continue à faire 1h56... Euh... <rire> Pour dire une heure, enfin, heure euh, c'est le temps que, un petit peu plus d'une heure si je dis pas de bêtises, c'est le temps que mettent euh, les meilleurs speedrunners à faire euh, les 120 étoiles, donc là moi je suis sur les 16 <rire> non. Hop, ah, hop là donc là, j'ai réussi à, à battre mon... à battre mon meilleur temps. 0,3 secondes, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est bien, parce qu'en plus, c'est en vidéo, je suis content Ah putain... Je dis que je bats mon, mon meilleur temps, mais je fais tellement de la merde à côté. Glissade. Donc là mon but c'est de réussir la course donc je sais qu'il y a un, dire un glitch mais, enfin, non, mais tu peux sauter par là et retomber sur la glissade Faut que j'apprenne à faire ce truc là parce que pff, pour l'instant je le fais pas bien <rire> Quand j'aurai appris à le faire ça va me faire gagner un peu de temps Il euh, faut que je finisse cette course en moins de 21 secondes pour faire à... pour que l'étoile apparaisse voilà j'ai fait 20 secondes et demi ah, voilà. Donc si je la fais à moins de 21 secondes, l'étoile apparaît. Donc, voilà pourquoi il faut faire euh, gaffe. Sachant que si je la foire, si je la fais en plus de 21 secondes, il y a une étoile un peu plus loin, enfin un peu plus loin. au bout du niveau en fait. Il faut es arriver dans, un, dans une caisse. Euh, sauf que je vais aller la récupérer plus tard. D'abord je fais la forteresse. Très mauvais ça Ouf. Ça aurait pu être pire. On est très mauvais quand même. Voilà c'était ça que je voulais faire de gagner du temps je sais pas si j'en ai gagné ou pas au final mais bon. on s'est gagné ah, mais pas tant de gagner avec ça ça ah, aurait été bien que je réussisse du premier coup je suis <rire> donc là ouais si euh, Si les gens connaissent pas trop euh, super mario 64 ou, euh, ou les runs je vais utiliser beaucoup de ceux que je connais en tout cas je vais utiliser certains glitches euh, euh, du jeu pour, euh, pour gagner du temps quoi. Donc là notamment euh, au lieu de faire euh, au lieu d'attendre qu'il tombe de faire le tour et de lui lui sauter sur euh, la gueule, on saute pendant qu'il nous tombe dessus et, et on fait une attaque redéo ah, et on se prend un mur ça c'est bien ça aussi. J'adore me prendre des murs c'est bon pour la peau. Ça marche pas moi, C'est une référence. un pote qui stream euh, du Metroid et qui dit que dans Metroid il adore les bains d'acide parce que c'est bon pour la peau. Ah putain La puissance de Mario qui dévie un, un missile lancé à pleine puissance. Mais qui s'en prend deux parce qu'il aime bien quand même un petit peu le kiff, des missile lancés à pleine puissance. Oh non eh hey, je suis jamais mort là dessus Bah enfin, si maintenant je suis mort là dessus mais <rire> c'est la première fois que je meurs là dessus Alors, faut pas que je fasse un temps de merde Moins de 40 minutes à ce travail Donc je rappelle mon mon pb pour l'instant c'est Alors j'ai dit 35 minutes je crois tout à l'heure mais je crois que c'est 36-41 Putain mais on n'est pas prêt d'y arriver au PV. Euh... <rire> pas ce coup-ci en tout cas. Je crois que je vais devoir faire le tour. Hein. Je retente une dernière fois, mais. Le, le stress des caméras. <rire> Sérieux? Je vais prendre la route bébé. <rire> Et là, tu vas voir, je vais même me foirer dans cette route-là. Ça, ça fait partie, de toute façon, des étoiles que je compte abandonner euh, quand j'en aurais trouvé des mieux. Elle me prend trop de temps Même quand je la réussis Assez facilement Je trouve déjà que ça me prend du temps Putain Ça doit être du gameplay De première catégorie que vous avez là <rire> Putain j'ai déjà deux minutes de retard Sur mes best segments Mais bon Quand même deux minutes de retard C'est chiant pour de la merde comme ça. <rire> La glissade, la deuxième glissade, j'ai pas encore commencé, je suis déjà en retard. Oh putain, même là, qu'est-ce que je fais On ne sera peut-être pas cette vidéo là qui sera diffusée, on verra. <rire> j'ai dit moins de 45 minutes, je la diffuse. Donc là, le but, euh, c'est de faire plus de 21 secondes pour pas avoir l'animation. Enfin, le mieux, c'est de faire 21 secondes pile. Comme ça, je fais le temps le plus court, euh, sans avoir à me taper l'animation de l'étoile, carré. Parce qu'en fait, si je fais genre 20,8 ou une période comme ça, bah, il y aura l'animation de l'étoile et je vais avoir l'air con. Putain, 20,9 euh, J'ai l'air con, tu vois. Je perds énormément de temps, alors que c'est cette étoile-là que je veux. Putain, je devrais déjà avoir fini la montagne. Ça, c'est tendu. Ça, hein j'en ai trois à récupérer là-bas. de toute façon, en même temps, j'ai de me battre contre mes best segments. Donc, euh, vous allez pas voir beaucoup de verre dans enfin, pas de verre du tout d'ailleurs, dans, euh, dans ce live speed parce que soit je fais mon meilleur segment et dans ce cas là je ferai un gold comme pour le deuxième soit je ferai moins bien dans ce cas là ce sera rouge je sais pas ce qui se passe si je fais exactement pareil je crois qu'il y a un... Non, un trait je sais plus ah, bon ce Hop. Ce raccourci là je le gère hein. cette glissade là j'arrive pas à... à passer outre je vais récupérer mon étoile. Et ensuite en deuxième, je vais faire euh, ramener le pingouin à sa mère pour avoir une étoile. D'ailleurs, s'il y a des gens parmi vous qui jouent à la Super Mario 64, euh, enfin qui font une run de Super Mario 64, en hein, ces étoiles notamment, si vous avez une route à me conseiller ou même vous avez besoin de de le faire en run euh, si vous connaissez, que, enfin, si vous y connaissez un petit peu euh, que vous voulez me conseiller une route parce que ça serait plus rapide ou parce que je suis trop mauvais pour certains trucs euh... ah allez, reviens par ici Pango N'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires, je verrai parce que de toute façon, moi il faut que j'améliore euh, ma route Notamment, comme je disais, euh, la deuxième de la forteresse, je pense pas la prendre Euh, merde je me disais putain j'ai gold non j'ai juste <rire> j'ai juste mis mon split alors qu'il me manquait une étoile non je vais pas du tout gold là-dessus là je vais me battre contre le gros pingouin et ça sera la dernière dans ce niveau sachant que contre lui on n'a pas le droit de tricher je comprenais pas au début hein, la première fois euh... Je course et euh, enfin, j'ai fait comme j'ai fait pour récupérer la l'étoile quoi. J'ai sauté direct à, à droite et, et donc je suis arrivé en bas bien avant lui. Tu vois. Mais arrivé en bas, il a pas voulu me donner l'étoile parce qu'il m'a dit que j'avais triché, ce qui est vrai. Mais euh, je ne savais pas que ça. A donc, ouais. Ce qui est chaud avec lui, c'est que toi tu peux pas le pousser ni quoi que ce soit, mais lui. Euh, s'il si te, si te pousse, faut faire gaffe à pas, pas, pas tomber dans le vide. Sachant qu'il va hyper vite dans les virages. Autant sur les lignes droites je le trace, autant dans les virages, J'ai je... quand même. D'accord, j'ai quand même PB. Et bien, Yonk. Bah, c'est bien, au moins je perds moins de temps. Alors, comment j'ai fait pour PB que je comprends pas comment j'ai fait pour pv et perdre encore plus de temps j'ai pas pv mais j'ai gold ce truc là bref je sais pas comment je me suis démerdé d'habitude je pars pas en double saut <rire> c'est je cours long jump hop je me mets un peu sur la gauche je saute je long jump et là voilà je galère toujours avec ce long jump ici bloqué euh... je le lance trop tard j'imagine on oh, va un peu safe Je commande plus beaucoup parce que. Hep, je flip Voilà non Oui est normal avec l'escalier. J'étais pas loin. Allez. En vrai ça se fait, j'ai pas un mauvais temps, là. je vais pouvoir faire moins de 40 minutes. Enfin. <rire> Surtout maintenant que je filme, ça va être encore pire Mais mon run killer de toute façon non, là, Mon run killer de toute façon, c'est euh, après euh, la clé... Après le désert déjà, il y a le lapin où je galère un peu Et après la deuxième clé, euh, l'escalier Vous allez voir pourquoi, je ne pas J'aime bien, bien ce niveau là. Aucune idée de si vous entendez ou pas ce que ce qu'il y a en arrière en fond sonore mais. J'ai mis un petit vinyle de Baby Driver. Il sympa ce film. pas du tout surprenant parce que tu vois venir les trucs à, à 10 000 km mais le, le montage est, est vraiment bien foutu, c'est hyper bien filmé C'est pas un truc que tu regardes spécialement pour l'originalité du scénario Même c'est pas un, un truc des tu vois C'est vraiment son montage qui est ouf, est son montage musical C'est pour ça que j'ai acheté son livre. oula il est la Hop. Enfin, je perdu. Allez, très bien le mec qui fait une attaque rodéo, je vais faire un jump voilà je sais pas du tout si j'ai fini ce que j'étais en train de dire mais je vous conseille baby driver et le vinyle aussi les OST du... Les OST du truc. Pareil, là, il y a une autre route. Enfin, une autre route. Un... Je peux passer par un autre endroit qu'ici, parce que là, ça me fait perdre du temps. Mais le problème, c'est que, jusqu'à maintenant, chaque fois que j'ai essayé de passer... Putain. Voilà. Ils sont un peu cons. Le problème c'est que jusqu'à maintenant à chaque fois que j'ai essayé de passer par l'autre route euh, bah, je perdais du temps parce que elle est plus dangereuse donc je meurs plus souvent donc je préfère euh, rester safe euh, quand je fais des runs, enfin de temps en temps on prends des risques ça peut payer mais... mais bon je préfère m'entraîner en dehors des runs et <rire> rester safe le, le reste du temps. Si vous... Hop. Non, en gros il y avait un, un œil géant au début Si vous vous souvenez, si vous voyez Et en fait je devrais passer par là Pour gagner un peu de temps Donc là il faut que je défonce les trois Sans mourir parce que Voilà, l'air de rien C'est les plus chiants De tous Techniquement, c'est pas censé être les vrais boss. Derrière, il y, y a un vrai truc, bah, comme, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, qui devrait se pointer. Enfin, qui va se pointer. Enfin, qui devrait. Vous allez voir qu'il est vachement plus facile à défoncer. Alors, je me mets là. J'attends qu'il arrive. Wow, d'habitude... Putain, non, je ne meurs pas, je ne meurs pas. Putain, d'habitude, faire strike à chaque fois. Voilà. Et donc, pas glorieux. Hein. Par contre, je suis bien sur l'étoile, ça c'est cool. On arrive à l'étoile la plus dure. Là, il fait un skill. Un skill légendaire, sinon je. J'ai cru que j'allais me brûler le cul. Voilà, l'étoile la plus dure. Salut, Todd. Tu peux avoir une étoile, s'il te plaît Mais oui, bien sûr, Mario. Tiens. l'étoile de la plus dure. Celle du désert, j'aime bien. Elle est vraiment stylée à faire, elle est très rapide. Faut juste apprendre à, à le faire, c'est un peu compliqué au début. Mais une fois que tu sais la faire, là forcément je dis ça, je vais me planter. Non, même pas. Enfin, pour l'instant. Putain <rire> première fois que je tombe comme ça et d'habitude je continue ma course comme ça je fais hop yhoo ça j'ai réussi pas trop difficilement mais d'habitude euh, euh, encore plus facile que ça bon. là, il faut que je chope le lapin euh, non d'ailleurs je crois que je vous ai dit tout à l'heure que les deux trucs qui me qui étaient mes run killers, c'était le lapin et la porte c'est pas vraiment le lapin euh, c'est euh, le lapin et l'escalier pardon c'est pas vraiment le lapin même si de temps en temps je galère à le choper. Mais euh, c'est plutôt la porte qui est juste après le lapin. Et si vous connaissez pas.. Euh, si vous connaissez pas ce glitch, je vous l'expliquerai juste après. Voilà, J'ai le lapin. Hop hop hop. Il va me donner l'étoile, mais je m'en fous. Alors en fait. Pourquoi. Euh... Enfin comment ça se fait qu'on peut faire le jeu en 16 étoiles Alors que normalement pour le finir il en faut 70 putain. Je me suis brûlé. Oh, on va pas sauter. Alors que normalement il en faut 70. Ah merde j'ai le lapin. Ouais. Euh, parce que en fait. Une fois que tu as 15 étoiles, tu peux accéder donc à ce lapin. Donc, tu peux le choper ici. Et une fois que tu l'as chopé peux te servir de la xbox de toi avec le lapin pour passer à travers les portes mais pas comme ça euh... <rire> Allez, le lapin. Hop. alors le but c'est que mario passe à travers la porte donc là on se colle à la porte avec le lapin dans ce coin là et ensuite on s'accroupit. il faut aussi que la caméra y mette du sien Il faut s'acharner <rire> Voilà Une fois qu'on est dans la porte comme ça Oh non Je vais être un millimètre pas comme il faut Donc une fois qu'on est devant la porte comme ça Il faut qu'on rechoppe le lapin et Il faut éviter que la caméra se bloque dans la porte Voilà Donc là, On se met dans la porte On chope le lapin Et une fois qu'on a le lapin On le fait passer de l'autre côté le lapin normalement on ne peut pas ouvrir la porte avec lui. Le... Maintenant qu'on a le lapin ici, on va pouvoir passer cette porte à étoiles qu'on voit ici, euh, pour laquelle normalement il nous faut 30 étoiles. Et donc on refait le même type de glitch. Parce que notre but là c'est pas de laisser passer le lapin, on s'en fout. D'ailleurs vaut mieux pas qu'il passe de l'autre côté sans nous parce que sinon c'est mort. Ça m'est arrivé une fois. J'étais bien content. <rire> Je suis obligé de. Non non c'est la run. du début Alors, hop. Désolé j'ai pas beaucoup parlé. en plus c'est pas hyper intéressant au le gameplay ce qui se passe là euh, mais du coup J'essaye de faire le glitch pour passer derrière cette fucking porte. Je vous explique brièvement si jamais vous voulez savoir comment ça marche C'est à dire que le but c'est avec Mario normalement de prendre un peu de vitesse donc de courir De faire un truc comme ça, de se mettre dans l'angle et de s'accroupir Voilà, en fait il faut que je prenne le temps de vous expliquer et puis c'est parfait Et donc on, on passe de l'autre côté comme ça aussi simplement ça, j'ai premier coup. J'ai direct. <rire> Une mauvaise foi empruntée du film. <rire> grande aventure Lego. Avec Batman. Euh... premier coup. Donc là, le monde du sous-marin. Euh, donc là, je vais récupérer ma, ma 16ème étoile. Et j'aurai toutes les étoiles qu'il me faut. Parce que... 15 étoiles pour pouvoir euh, récupérer le lapin ensuite quand on a le lapin on peut passer ces portes là dans laquelle il faut qu'on ait chercher une étoile n'importe laquelle euh, pour tout simplement ressortir du niveau en fait quand on rentre euh, dans cette porte euh, je sais plus si c'est lié au glitch au fait qu'on n'est pas les 30 étoiles ou pas ou, ou si quoi qu'il arrive il faut qu'on y passe mais euh, il faut récupérer au moins une étoile ici pour voilà. Hop. Alors attendez, on va faire comme ça. Ouais. Mauvais, mauvais, mauvais. Allez, on ne panique pas. <rire> Voilà. Donc il faut récupérer au moins une étoile pour pouvoir ressortir du niveau. Oh putain très mauvais ça. Voilà. Une étoile pour pouvoir ressortir du niveau. Et quand on ressort du niveau, on voit derrière euh, l'eau qui part au fond. Et du coup, nous, on a accès à ce niveau-là qui est le niveau de Bowser. Enfin, du, du deuxième Bowser. Pour aller récupérer la deuxième clé. Voilà. Pareil. Là-dessus, pour gagner du temps Pour l'instant, voilà ma strat oh. Normalement, j'attire direct Au bon endroit, mais bon Alors ah oui, euh, dans un speedrun, euh, c'est pas... C'est pas étonnant que quelqu'un se, se jette volontairement dans la lave si ça peut lui faire gagner quelques secondes Parce que la vie est, euh, <coughs> est comme euh, un outil comme un autre Si ça peut nous permettre d'économiser un peu de temps Gros souci de ce jeu c'est quand même les caméras Non, dommage. Je l'ai senti en faisant mon long jump. Je suis pas parti assez loin. Alors C'était la meilleure là-bas, Allez. On retourne ici. On okay. merci. <rire> Alors, je ici. suis pas galérer comme ça ici. ici. <rire> il est normal. Les autres qu'il y a eu tout à l'heure, il n'était pas, pas prévu. Il... Voilà. Donc là, on arrive au niveau du deuxième Bowser pour récupérer la deuxième clé. Il y a 31 minutes, c'est pas ouf, mais bon. pour savoir si je diffuse ou pas cette run dépendra du temps que je passe sur l'escalier parce que c'est vraiment lui mon premier run qui est là c'est à dire que quand j'ai fait mon... ah enfin, putain mais en fait c'est boule de fond mais... enfin j'en toujours très gentil voilà c'est à dire que quand j'ai fait ma première run à une heure et quelques là j'ai oh, jamais été aussi mauvais avec lui. Le deuxième il est facile. Donc je disais. <rire> non je Quand j'ai fait ma première run, 1h euh, et 1h56, euh, j'ai dû passer réellement plus de 45 minutes dans... au glitch de l'escalier. Là, je vous rassure. Je vais mourir, ça peut pas faire rassurant, ça va pas. Ouais. Allez on va le feu. Mais sérieux. Donc du coup je disais, voilà. Je disais je vous rassure, normalement ça dure vachement moins longtemps maintenant. Et la dernière fois que je l'ai fait, ça a duré 4 minutes. Même pas. Vous voyez mon record entre Buzzer les 2 et Glitch Escalier à euh, 30. Donc, euh, sachant que ça compte aussi le temps d'aller jusqu'à l'escalier, donc je suis capable de le faire en, en très très peu de temps, mais je suis aussi capable de galérer longtemps dessus. On espère que, enfin, bon, en tout cas, j'espère que ça va pas se passer comme ça ce coup-ci. Donc là, je retourne dans le niveau parce que. C'est mon seul moyen de partir Parce que j'ai pas les 30 pièces pour... Euh, pour me barrer euh, Par la porte euh, par laquelle j'aurais jamais pu... Du pouvoir rentrer Et puis en plus euh, bon c'est plus rapide de, de faire ça Comme ça Alors, un petit glitch pour passer à travers le mur que, euh, Il n'est pas nécessaire, on, on peut juste monter l'escalier C'est pas, pas un souci euh, C'est toujours gagner un peu de temps donc là, il faut bien se placer devant. Alors, je vais pas m'hazarder à essayer de vous expliquer le glitch, parce que... Euh, je... Déjà, je le maîtrise pas à 100%. <rire> Et ensuite, euh, j'ai essayé de bouffer des... Je me suis bouffé des tutos qui okay, essayaient de me l'expliquer en long, en large travers. Et euh, j'ai l'impression qu'ils le comprenaient pas plus que moi. Mais le but, dans les grandes lignes, c'est de faire un long jump pour ensuite faire des longs jumps arrière comme je suis en train de faire là et le but c'est d'en faire tellement que tu prends de la vitesse et que tu traverses la porte qui est derrière que qu'on ne peut pas euh, ouvrir à moins d'avoir 50 euh, étoiles moi vu que j'en ai que 16, c'est mort D'ailleurs je garais tellement au début euh, quand j'ai commencé à run, euh, le jeu que je me suis dit tiens au pire faire des runs à 50 étoiles ou 70 mais bon pour ça il faut aussi réussir à faire 70 étoiles euh, dans un temps plutôt bon euh, je pense rester sur les 16 maintenant que je maîtrise un peu mieux ce glitch, ce qui ne se voit pas du tout mais au moment où je vais le réussir euh, vous allez me dire euh... eh bien, il n'était pas trop tôt, <rire> probablement mais bon Et au moins une excuse pour moi, c'est que vu qu'en même temps, je recorde... Euh, bah déjà, je peux dire que c'est BS qui fait, qui fait lag mon truc, mais c'est probablement pas vrai. <rire> et en plus, je peux dire que j'étais déconcentré parce que j'essaye de vous parler en même temps. Je dis bien j'essaye parce que, une fois, je pense que je finis pas toutes mes phrases et que je suis pas hyper cohérent dans mes propos. <rire> Allez, on y croit Et je peux encore passer Même si là je suis pas passé Techniquement il emmagasine encore un peu de vitesse Mais non là c'est marrant euh, Et ouais c'est un glitch Assez spécial, assez dur Et il faut vraiment que La caméra soit en face comme ça Et que moi je martèle comme pas possible Même si on entend des bruits de Des bruits de manette c'est normal À la limite Si c'est trop long euh, J'essaierai de foutre un, un timer pour vous dire à quel moment j'ai réussi. Carrément je ferai un cut maintenant, un cut c'est. Un cut c'est tricher. On va jamais croire que je suis passé si je fais un cut. Enfin, même si. Même si je reprends le cut euh, juste avant de réussir, tu vois. On va dire. Euh... T'as mis une heure en fait, t'as arrêté le arrêter le split et, et tu fais genre et il me dit eh, tu peux pas t'as pas importé quoi, je sais non, donc je vais pas faire un cut mais effectivement il suffit que je sois un peu meilleur sinon tant qu'on est là à parler en, entre gens de bonne famille euh, <rire> qui sont restés euh, au moins pendant, pendant plus de 38 minutes à m'écouter ce, ce qui est un exploit euh <rire> Est-ce que ça vous intéresserait des vidéos euh, des vidéos de ce genre c'est à dire euh, bon, soit sur euh, super mario 64 euh, Soit euh, je fais du Hearthstone aussi de Hearthstone, je pense pas. À la limite, des lives sur Twitch. Non. Mako me le permettant pas. C'est pas adapté pour le moment. Mais à la limite, oui, sur euh, Super Mario 64, euh, soit un... Je sais pas, les, les épisodes où je m'entraîne euh, où je m'entraîne sur des glitches. Peut-être pas celui-là, peut-être pas commencer par celui-là. Euh... <rire> Quoique c'est celui pour lequel j'ai le besoin le plus installement. Mais... mais ouais, soit où je m'entraîne sur des glitches, ou alors euh, où je m'entraîne pour changer ma route sur des nouvelles étoiles. Je sais pas. Dites, proposez toujours dans les commentaires si ça vous intéresse à du Super Mario 64. Euh, je suis en train de réfléchir, mais sur PC je... j'ai pas un PC de compète donc euh, je fais pas tourner euh, des jeux de ouf Moi, je joue à Borderland 2 que je fais tourner mais je pas... pareil je... Bon, je joue avec des potes et tout je vais pas... je vais pas enregistrer pas euh... ah. Bon, on a aussi les 40 minutes. Est-ce est que cette vidéo va sortir un jour ou va-t-elle rester dans les tréfonds des l'oubli Elle devrait peut-être rester dans les tréfonds de lubies. Côté, je suis mauvais, je suis mauvais, j'assume aussi. dans les tréfonds de l'oubli je pense, je la mets, même si je pars probablement sur un temps supérieur à 45 minutes mais bon. En fait là pour vous dire, euh, ne vous en faites pas, ça recommence mais en fait là c'est les escaliers infinis parce que la porte où je suis là elle, elle s'est ouverte alors que j'avais pas les étoiles qu'il fallait. Oh le bâtard et hey, il a glitché mon glitch euh... <rire> et c'est ouvert, alors que j'avais pas les étoiles qu'il fallait parce qu'en fait il faut 70 étoiles pour pouvoir monter mais il t'ouvre quand même la porte Bowser euh, par contre il te met un escalier infini donc tu euh, t'auras beau essayer de le monter t'y arriveras, arriveras pas enfin c'est un escalier infini euh... et donc euh, voilà tant que tu t'as pas son... ah, 70 étoiles il te laisse pas monter et donc le seul moyen de monter si tu les as pas les 70 étoiles c'est avec ce glitch là que normalement je suis censé réussir plus facilement que la première fois parce que j'ai les deux murs sur le côté qui bloquent plus ou moins euh, ma caméra et donc qui m'empêche de trop faire des conneries. Mais là forcément vu que je filme, euh, bah, je galère quand même. <rire> 45 par rapport à. Euh, on baisse ses okay. Donc là, on arrive au niveau de Bowser. Au niveau de Bowser final. Qui est assez chaud. Enfin, c'est chaud. C'est à dire que je retombe beaucoup à cet endroit-là, moi. Donc là où je suis actuellement. Hop. Vous allez voir pourquoi... Euh, c'est juste parce que je suis très mauvais euh, On va faire la technique mauvaise, Hop. Normalement je peux faire un, un triple saut parce que ça fait deux fois que vous me voyez tenter un escalier comme ça et abandonner comme un, un mauvais mais... Je peux faire un triple saut pour le passer sans, sans le mettre en bas escalier Donc voilà Ce truc là en face... J'arrive pas encore à le faire. Euh, il faut que je me bouffe des tutos. Euh, <rire> c'est le cas pour beaucoup de choses. Dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, euh, sur Mister Flash, euh, il va que je me bouffe des tutos pour m'améliorer en montage. <rire> Mais euh, bref. Du coup, euh, ce passage-là, j'ai du mal à le passer. Donc quand j'essaye de le passer autrement que, que normal, là, comme je viens de faire, c'est en vraiment beaucoup de temps. <rire> Et si j'essaye de le placer autrement, euh, je me foire complètement. Et en fait, vu que le niveau est hyper vertical, je retombe tout en bas quasiment, et je suis obligé de, de passer sur le Pareil avec ça. Si je me plante, avec un peu de chance, je retombe sur le niveau juste en dessous. Mais donc là, il y a un peu de chance. <rire> Mais en règle générale, je retombe tout en bas. Et que ça n'arrive pas à se ci voilà Là, on passe derrière les piliers pour pas avoir trop de vent dans la gueule voilà, Hop. voilà. bon eh, je peux encore le faire sous les 45 minutes non je peux pas Parce il faut que je l'envoie trois fois et il va parler machin il faut que je l'envoie trois fois et ensuite il y a encore un peu de temps mais je peux faire un truc pas trop dégueulasse ouais mais je peux aussi faire de la merde, ça c'est... aïe Putain, je devrais me laisser crever pour retenter direct avec peu de DJ, je sens que je mourrai comme un caca à la troisième phase qui est galère peut-être même à la deuxième qui est pas galère pour le coup peut que c'est bizarre dit comme ça <rire> je laisse pas t'en voilà donc ça c'est normal, hein. enfin c'est facile c'est normal que j'avais là, ça va devenir compliqué parce qu'il faut que j'envoie avec la bonne force et au bon endroit enfin, plus que qu'avant avant euh, j'avais entre guillemets le, le stage qui m'aidait parce que euh, c'est à dire que si je l'envoyais pas assez loin bah je pouvais le récupérer sur le stage etc oh c'est bien ça bon un peu moins de 47 minutes parce que je l'arrête pile au moment où je récupère la l'étoile 4630 on va quand je pensais pas le réussir du premier coup, mais cool. Voilà. <rire> ça passe. Ça passe euh, pour un premier enregistrement où du coup euh, j'étais pas comme quand... Pas totalement comme quand je joue tout seul euh, sans parler parce que j'ai commenté un peu et tout. Franchement, ça passe. Je suis à 10 minutes de mon PB quand même hein, 10 minutes au dessus, bon, mais j'ai fait 2 euh, deux, deux best segments, ce qui est vachement étonnant surtout pour la, la montagne je trouve, mais bon. Ok. Parce que le, le Roi Beaubombe c'est 0,3 secondes de moins donc euh, voilà, ça, on a vu mieux comme best segment mais voilà. Bon en tout cas c'est cool. Hop. Ah, j'aurais pu regarder par rapport à... Merde. On va mettre la fin. Euh, oh non, bon, c'est pas mal. Je suis plutôt fier de moi. Enfin, fier. On va pas abuser non plus, hein. C'est 46 minutes pour euh, 16 étoiles. C'est-à-dire que c'est le temps que mettent les, les gens à peu près bons à faire... Euh, à faire les 70 étoiles. Mais bon. Ça reste convenable, je trouve. Mais si ça vous plaît, bah, au moi ça aura fait euh, une vidéo euh, de bah, une cinquantaine de minutes, du coup. Bon, après j'ai dit que j'allais la diffuser, mais euh, on verra en fonction de la qualité des rushs. Euh. Et puis de toute façon, en plus je vais tout laisser, euh, le, le gros fail au tout début. Ah, je sais pas si je laisserai le fail au tout début. Ici, parce que je crois que j'ai pas refait d'intro ni quoi que ce soit. Non, oh, de toute façon j'assume, je suis mauvais, je suis mauvais. Je vais regarder vite fait sur... Euh... Merde, comment ça s'appelle euh... Speedrun.com en 16 étoiles en émulateur sur mario 64 ça me met combien à peu près émulateur 16 on a dit 46 minutes combien je sais plus dire 46 15 je crois justement 16 là. De toute façon, ça n'a pas changé énormément à ce niveau-là parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Super Mario 64, c'est un des jeux les, les plus renais au monde. Je dis pas de conneries. Donc euh, voilà, 46 minutes 16, euh, un japonais. Euh, donc euh, on va dire ça. Euh, il est 1171e. dire qu'il y a du monde qui qui run ces jeux là quoi mais moi perso donc avec euh, mon PB euh, qui était donc, de 36 minutes 41 je serai 1120 pas plus glorieux <rire> Ça fait deux semaines que j'ai commencé à run le jeu, donc euh, si je continue, euh, moyen que, que je m'améliore et que je passe la barre des mille. <rire> bon, allez, en tout cas, c'était sympa. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur YouTube. Tchuss.